Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, installer looping qui est un logiciel pour Windows qui permet euh, la création euh, de modèles conceptuels de données donc on va aller le télécharger alors pour ça on va rechercher donc, looping et mcd mcd donc c'est modèle conceptuel de données voilà donc euh, c'est ce site là et donc on clique sur euh, le lien de téléchargement donc ça télécharge voilà c'est ok c'est téléchargé on va voir dans le dossier voilà alors dans notre dossier de téléchargement donc on a une archive je la dézippe euh, alors je la dézippe en faisant extraire ici et on se retrouve avec deux, euh, deux exécutables donc le premier c'est la version euh, looping 32 c'est la version 32 bits moi m'intéresse pas je la supprime et donc l'autre version, donc je vais la déplacer ici, déplacer ici, voilà, je la mets sur mon bureau, c'est euh, l'exécutable looping. Donc là pour ainsi dire, l'installation elle, elle est terminée, hein, puisque c'est juste un, un exécutable. Donc je démarre quand même le, le looping, voilà, donc c'est bien la version 3.1 qui est installée, et euh, bah, on est prêt pour créer notre premier euh, schéma de base de données. Donc en cliquant ici sur sur nouveau, donc là il nous demande est-ce qu'on veut récupérer, non il n'y a rien à récupérer, et là on est prêt pour, euh, pour créer notre premier euh, schéma enti entité association donc euh, mais tout ça c'est une autre histoire donc euh, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt, au revoir